Du coup, j'ai choisi de m'installer en maraîchage en 2015, d'abord sous un statut de cotisant solidaire. Et finalement, je suis passé chef d'exploitation pour donner des exemples de légumes. Bon, j'ai beaucoup de plein champ, donc beaucoup d'oignons, d'échalotes. Après, il y a, ouais, y a un peu de tout, tomates, bon, courgettes, courges, côtes de bêtes. Enfin, vraiment, vraiment très diversifiées. En fait. J'ai repris ben, le, la ferme familiale de... Suite à déjà que mon père était producteur, suite euh, qu'il avait déjà repris après ses parents aussi mon père, donc, mon, à la, mon père faisait déjà du porc plein air et des vaches allaitantes. Donc j'ai repris le, le, le système, l'exploitation comme elle est. J'ai juste fait de la pomme de terre en plus que je vends en direct sur un demi hectare, enfin que je, je cultive un demi hectare. Donc on est en système, euh, système plein air, donc c'est les truies qui mettent bas dehors. Et sinon, on engraisse sur paille après les, les charcutiques. C'est quoi la différence entre l'élevage bio et l'élevage classique Alors, euh, bah déjà, l'élevage bio, c'est euh, une agriculture sans, sans pesticides, sans euh, insecticides, tout ce qui est traitement phytosanitaire. Est-ce que vous arrivez à avoir un revenu correct avec l'élevage bio comparé à l'élevage classique oui, qui sont revenus. Bah moi, je n'ai pas beaucoup de recul encore parce que bah, je suis installé depuis très peu de temps. Mais bon, on a, on a des cours qui sont, qui sont fixes. C'est sûr que notre prix de vente il est, il est plus élevé qu'en conventionnel. On est autour des 3 euros du kilo comparé à 1,50 en conventionnel. Mais ce n'est pas les mêmes coûts de production. Notre aliment, on l'achète beaucoup plus cher. On a des, des plus petites structures qui, qui sont. Enfin, ce n'est pas les mêmes tailles d'élevage. Mais bon, on arrive à se dégager un revenu. Quoi. Après, on a une qualité de vie. On, on a. On est, enfin, au niveau de la banque, on a moins d'emprunts que, que certaines fermes aussi. Donc voilà, on a une meilleure qualité de vie aussi. Euh, quels sont les avantages dans votre métier Quels sont les avantages La qualité de vie Ouais, on est bien dehors là. <rire> On a une belle vie, une belle vue en plus sur la rade de Brest. Ouais. ouais, ouais, c'est la qualité de vie. Je pense que c'est. Euh, on, on, euh, on choisit aussi ce qu'on a envie de faire euh, dans la journée. On a plus de liberté, euh, peut-être, qu que quelqu'un qui, qui, euh, qui travaillera ailleurs, quoi. Mais euh, après, il n'y a pas que des avantages. <rire> bon, ce matin, j'étais ici, là, et ben, j'étais sous la grêle, ouais. j'étais moins content d'être <rire> dehors euh, ce matin. Là. Donc ouais. ça dépend des jours. <rire> Justement, quels sont les inconvénients de ce métier Les inconvénients euh, Les inconvénients, bah, de, de, déjà, de travailler avec les animaux. Enfin, c'est euh, du vivant et c'est toujours intéressant euh, d'être avec eux, quand même. De, Là, là, on est autour des cochons, mais après, on pourra aller voir les vaches aussi. Du coup, euh, bah, quand les vélages, quand ça se passe, de voir les petits bonnets, c'est toujours sympa. Après, quand ils pâturent dans les prés... Euh... Mais les inconvénients, euh, c'est que ça peut mal se passer aussi. L'inconvénient, c'est que ça peut mal se passer aussi. C'est quoi le circuit court Le circuit court, c'est la vente directement du producteur au consommateur. Pour faire très court et très clair. Je pense que je ne peux pas te répondre <rire> sans intermédiaire en fait. Quand je suis arrivé sur la ferme, j'ai commencé à faire la, plus de ventes en direct. Donc en circuit court, des, des... j'ai commencé par faire d'abord des colis, des colis de viande que je vends, que je, que je vends aux, aux clients et depuis trois ans maintenant, deux ans, on a commencé à faire la vente en, euh, sur le marché de Daoulas aussi, le dimanche matin. C'est ma troisième vie professionnelle, le maraîchage. La première, c'était de faire de la solidarité internationale, donc de partir dans les pays du Sud type République démocratique du Congo, Libéria, machin, et faire de la logistique. Donc j'ai fait pas mal de logistique là-bas, mais... Une carrière professionnelle, ça se construit et quand j'ai fait mes études, bah, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le milieu agricole et puis ça m'intéressait bien, en tout cas j'étais curieux de leurs connaissances, mais sans me projeter en étant euh, paysan, bref. Deuxième vie professionnelle, j'ai refait des études et j'ai recroisé des paysans encore, donc euh, toujours aussi curieux, je leur ai posé des questions et j'avais toujours un, un, un intérêt à les écouter. Et euh, troisième vie professionnelle, donc là je travaillais, à, euh, non, deuxième vie professionnelle, donc je travaillais à l'Union régionale des entreprises d'insertion. Et euh, un de mes, une de mes tâches était de euh, donner des idées de création d'entreprise. Et donc euh, je cherchais pour les autres, mais à un moment de temps je me suis dit bah, peut-être qu'il faut que je cherche pour moi. Et en fait j'ai toujours eu envie de créer ma propre structure. Et, euh, et en fait, le maraîchage eh ben, regroupe plusieurs dimensions, surtout sur une petite surface. Donc je suis à la fois ouvrier agricole, donc je vais faire des récoltes, du nettoyage, du conditionnement de légumes. Je vais être technicien maraîcher, je vais planter, je vais suivre, voir s'il y a des maladies, des trucs comme ça. Mais je suis aussi commercial, donc sur les marchés en vendant en direct mes produits. Et puis aussi, bah, patron d'une entreprise, donc de la gestion, la stratégie d'une entreprise. Donc en fait, le métier de maraîcher permet de regrouper plein de dimensions. Euh, au sein d'une même entreprise, et là, je fais tous les postes. Donc, je trouvais qu'en termes de, de diversité de tâches, c'était le, le métier idéal. Quel aspect euh, vous plaise plus dans votre métier euh, par rapport à tout ce que vous me dire Eh bien, c'est il euh, n'y a pas un aspect en particulier. C'est justement le fait d'être multitâche. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, sur euh, dans mon dans mon travail, je fais deux fois, je fais jamais deux fois la même chose euh, au cours d'une journée. Donc euh, par exemple, le mercredi, je vais aller livrer mes paniers, je reviens à la ferme, je vais aller planter. Euh, L'après-midi, je vais mettre un outil derrière mon tracteur pour aller travailler les champs. Et ensuite, euh, le, le mercredi soir, eh ben, je vais aller faire un petit peu de facture hop, pour euh, pour que mes clients puissent me payer. Voilà. Donc en fait, c'est l'ensemble des tâches qui regroupaient euh, au sein de mon métier. Euh, c'est ça qui rend le travail intéressant. Pour être maraîcher, eh ben, ça revient un petit peu à la première question qui m'a été posée. C'est... Euh... Mais non, mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Parce que, en fait, c'est quoi un bon maraîcher et eh ben ça ne va pas forc forcément être quelqu'un qui va être un bon jardinier. Parce que quelqu'un peut être très bon jardinier, s'occuper de très bien ses légumes, mais s'il n'arrive pas à vendre son produit sur le marché, je ne sais pas moi, s'il fait la tête devant son étal, s'il est pas sympa, s'il n'a pas la relation, euh, non, non, eh ben son, son légume sera le plus beau soit-il, mais il ne, il ne sera pas vendu, tu vois Donc, en fait... Il y a produire du légume de bonne qualité, il y a euh, savoir le vendre, et puis il y a aussi savoir gérer une entreprise. Donc euh, bah faire en sorte que bon alors dans 2-3 ans, comment est-ce que ça va être Quels légumes je fais Quels légumes va plaire Donc tu vois, euh, un bon maraîcher, c'est en fait... Euh, il faut être moyen partout pour être un bon maraîcher. Et il ne faut pas être excellent jardinier et piètre vendeur. Tu vois, donc c'est un cocktail un peu euh, savant. Et puis chacun, il euh, retrouve aussi ses petits. Hein. Chaque maraîcher n'est pas, pas pareil quoi. Donc euh, à chacun de trouver sa sauce. Et puis pour être bon maraîcher, il faut déjà être à l'aise dans ses baskets par rapport au travail qu'on fait. Voilà. Eh bien la concurrence mondiale et moi, je vais dire, ça fait un peu deux. Je veux dire, mon légume, quand je le vends, s'il fait euh, 20 km maximum entre euh, le champ et l'assiette, c'est euh, le top du top. Il ne va pas faire beaucoup plus, mon légume. Donc euh, quand on me parle du monde, moi sur ma petite ferme, euh, je ne suis pas en concurrence avec, euh, avec les autres. Il n'empêche que ta question elle est pertinente parce que entre l'Union enfin, Européenne et le Canada vient d'être signé un traité qui s'appelle le CETA. Tu vois et alors le CETA ça ouvre le marché. Ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière douanière entre le Canada et l'Europe. Ça veut dire qu'au Canada ils ont un modèle un peu différent de ferme, c'est qu'ils ont des grandes fermes. Donc ils produisent à très bas coût, plus bas coût qu'en que France. Que, par exemple, euh, la viande. Eh bien, arriverait en France sur l'étal et serait beaucoup moins cher que la production d'un paysan euh, en France. C'est non seulement physique, mais en plus exigeant. C'est exigeant, euh, donc, parce que, oui, il faut avoir un bon dos, il faut avoir du muscle, il faut savoir euh, se boucher. Parfois, quand il y a des coups de bourre, il faut savoir être speed, mais toujours bien faire son travail. Comme je le disais, si je fais mal mon travail, si mon légume est sale par exemple, il ne sera pas vendu. Donc euh, c'est aussi ça le circuit court, hein. c'est qu'il y a une exigence en face, une exigence carrément respectable, mais euh, voilà, elle est, elle est présente. Euh, c'est exigeant aussi euh, au niveau euh, mental, parce que tous les jours, on doit s'y faire. C'est la liberté d'être son propre patron. Mais si un jour le pla... enfin, les nuages sont bas, que ici c'est une purée de poids qui fait euh, 3 degrés mais avec un vent d'est à une sensation qui fait moins 10, eh ben il faut quand même se lever et aller au champ. Donc euh, voilà euh, un type d'exigence. Tous les jours il faut y aller. Sinon il n'y a personne qui viendra travailler pour moi, ça c'est clair. Et c'est exigeant aussi parce que eh ben je travaille avec du vivant. Vous voyez, euh, l'épinard que tu as goûté tout à l'heure, eh ben il peut lui arriver plein de maladies. Donc, euh, dans la vie euh, du végétal, il eh ben, faut faire attention. Donc, il faut être, euh, il faut être à, à l'affût la euh, du moindre parasite qui pourrait y avoir dessus, de la moindre maladie. Donc, euh, et là, il faut savoir euh, réagir. Donc, euh, c'est exigeant aussi par rapport... Ben, il y a le 6 mars, il y a la tempête de Jus qui est arrivée. Et euh, vous voyez le tunnel dans lequel on est. Eh ben, ce tunnel a complètement été débâché. Eh ben, ça fait du travail en plus. Euh, à un moment où là, justement, la, la, la saison se lance. Donc, euh, bah ouais, il y a du stress quand même. Hein, même. C'est euh, assez épuisant. Mais en même temps, il y a des périodes de stress important. Mais c'est ça aussi qui rend le métier plutôt pas mal. C'est parce qu'il y, y a des fois, il y a des grands moments de joie. Donc en fait, mon métier, enfin, en termes d'exigence, c'est pas linéaire. Des fois, c'est très exigeant. Mais des fois, j'ai beaucoup de satisfaction. quoi. Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre métier enfin, Qu'est-ce qui vous a attiré J'aime bien tout dedans déjà. À la base, enfin, je suis né dedans vu que mon père a démarré quasiment quand je suis né, donc j'ai toujours connu ça. Après, le... bah déjà, c'est de faire un métier en extérieur, travailler un produit, le bord de mer. Après, c'est très intéressant de pouvoir développer une entreprise familiale aussi. Il y a toujours des nouvelles choses à créer. Pouvoir... Faire un, un produit de bout en bout euh, jusqu'à la commercialisation, c'est super intéressant et plus après le, le contact avec les gens derrière, c on, on fait tout de A à Z. Quoi, donc je pense que c'est vraiment agréable d'avoir le, le plaisir du travail accompli comme ça et de voir euh, ce qu'on fait du, du début jusqu'à la fin et pas juste euh, une petite partie. Euh, oui, moi je voulais savoir, euh, du coup tu c'est que c'était une entreprise familiale savoir avec qui vous travaillez, la taille de la structure, combien de salariés vous êtes Alors euh, donc dans l'entreprise on est trois associés. Il y a mon père du coup qui est le, le fondateur. Euh, moi et puis Christophe euh, qui, est, euh, qui est responsable de production, qui est dans l'entreprise déjà depuis euh, 20 ans quasiment. Euh, en, au total, on est environ une quinzaine de salariés euh, répartis sur deux sites. Et en plus de ça, du coup, on a une entreprise annexe à côté qui est le bar à huîtres où on emploie euh, à peu près euh, deux, deux personnes quasiment euh, sur l'année. Vous pensez élargir votre entreprise Élargir l'entreprise dans, dans le sens euh, produire plus, non ça, on a, voilà, on a un, construit sur 30 ans voilà, un beau parc d'élevage de, de plusieurs dizaines d'hectares. Euh, après, donc, on ne va pas chercher à développer plus, on va surtout chercher à valoriser mieux. Donc après, oui, on développe dans le sens euh, justement euh, faire euh, un maximum euh, de produits bien valorisés, emballés en bourriche, euh, quels sont les avantages les inconvénients du le métier et euh, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer Normalement si on fait ce métier c'est qu'on aime ce qu'on fait, sinon on ne tient pas donc euh, c'est déjà pas mal de faire ce qu'on aime, <rire> enfin, pour nous comme pour nos, tout le, tous les gens avec qui on travaille. Euh, Inconvénient, euh, bah, ça peut être physique, euh, fatigant mais en même temps ça, on se sent vivant on va dire. Après on est quand même très dépendant du, des éléments extérieurs, euh, le, le climat notamment. Donc euh, voilà, les, les hivers ça se passe pas forcément comme on veut, mais c'est ce qui rend aussi le métier intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux journées pareilles. Alors quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour ce métier Il faut être motivé déjà, après c'est un métier qui s'apprend en fait, donc euh, moi je suis arrivée là euh, parce qu'on m'a proposé un travail pour développer aussi le côté communication. On a, vous avez dû passer devant, on a un bar à vitres pour valoriser du coup les, les produits locaux. Et, puis, et du coup, après, bah, la mise en bourriche, les livraisons, faut, ça s'apprend. Ça s'apprend ça, ça prend comment Repose ta question. Ça, ça prend euh, bah, y a, on est en doublon euh, avec quelqu'un qui connaît le métier pendant un ou deux jours. Après, il faut aimer travailler euh, euh, à l'extérieur, euh, si on fait les livraisons, des fois. Moi, je ne vais pas souvent à la marée, mais je peux être amenée à, à aider les autres à, à la marée. Donc, il faut, faut soulever des poches et puis il faut aimer aussi le travail un peu, peu physique. C'est plutôt une affinité, en fait, et puis après, vous apprenez... Euh, faut faire. Il y a beaucoup de conditionnement aussi donc c'est des gestes assez ré répétitifs. Il y a le côté contact avec le, les gens, parler du métier après qui est intéressant. Après moi c'est vraiment quelque chose de polyvalent. Pas, comme je fais beaucoup de choses différentes, les autres ont un, un, quelque chose de plus spécifique. Donc des fois ils vont faire un BTS aquaculture parce que ça n'existe pas juste ostréiculture, mais aquaculture c'est les poissons et puis les milieux marins. Donc, euh, donc, après, ils peuvent devenir ouvriers australicoles. Mais voilà, ça dépend des, des parcours. Euh. Est-ce que tout le monde peut faire ce métier Il faut pouvoir porter des choses. Euh, si vous allez à la marée l'été, c'est le secouage de poches, Donc, c'est des poches de, de 15 kilos, euh, comme vous avez vu à l'entrée. Et du coup, il bah, faut pouvoir tenir physiquement parce que ça... Voilà, c'est ça. Donc après, pareil, tout le monde peut le faire, mais après, il faut, faut aimer... Euh, faut volontaire, en fait. Qu'est-ce que vous faisiez avant, Vous pensez que vous faisiez un de chien Oui, du coup, j'étais assistante qualité euh, dans une entreprise de produits surgelés. J'aimais bien mon travail, j'ai fait des études en fonction de ça. Mais je faisais les 3 8, c'est-à-dire que je suivais la production pour faire des contrôles. Euh, donc des, une semaine, je commençais à 3 heures du matin. Une autre semaine à 9h30 et l'autre semaine à 14h. Et donc, en conséquence, je finissais à 22h, 23h. Donc, personnellement, ce, ce rythme de travail ne m'allait pas au niveau sommeil. Et... Est-ce que vous vendez euh, ailleurs que dans le Finistère du, du coup, on a quelques du coup, clients euh, des restaurants parisiens. Donc, là, il y a un départ euh, avec un camion. Donc, on prépare le matin, elles partent et les, les restaurants euh, les reçoivent le, le lendemain. Euh, il y a, on a commencé il n'y a pas longtemps aussi avec l'Italie donc là pareil c'est une centrale de distribution donc ça peut aller à Rome, ils commandent un certain nombre de bourriches et après ça se développe de plus en plus et le plus loin du coup c'est les Philippines. Ouh.